Et bien bonjour les amis c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Ovely Gaming Salut Salut Comment vas-tu Salut les gens Bah bon, ça va et toi Bah ben, moi ça va, ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Rocket League C'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne sur Rocket League Donc ouais. j'espère que ça va vous plaire Par contre je vous dis d'avance Je suis est, nul à on, chier On, la merde. on est on éclaté la merde. au sol ouais. Voilà C'est dit c'est fait donc. Bah après, bah, euh... Moi ça fait pas longtemps que j'y joue quoi. Oh, moi ça fait euh... ça fait la deuxième fois que je lance le jeu. Bah moi Donc, pareil, euh... ça fait la deuxième voilà. fois. Ouais. Bon, ouais. c'est parti, on va jouer, on va faire euh, du ouais. occasionnel. Eh ben, je t'invite à. Ouais, ben, vas-y. Vas-y. Vas vas Et on va faire du 2v2v2. Hop, c'est parti. Oh, oui. <rire> Allez c'est parti, c'est parti. Donc on se retrouve dès que la partie est lancée. A tout de suite ouais. Ok les amis, c'est bon, on est en game. Ça va commencer. Ouais, ok, ouais. moi je suis prêt. On vient, tout le monde est prêt, c'est bon. Ouais, je suis prêt. Oh putain, elle est magnifique cette map. Moi j'ai là C'est ouais, parti, par contre, je suis du lâcher. Hein. Ouh. Ok, ok, ok, ok, j'ai ça Déjà, je commence à faire des conneries, moi. Bon, moi ça va, on va pour l'instant, ça va, c'est tranquille. Ce que je fais. Ah, ma tire moi, je gère le ballon comme un roi, tu vois. Oui Pour une fois, Nounou, il arrive à mettre vers les buts. Ah, mais... Oh, oh non Oui Oui, GG Oh, j'ai gagné eu, Ouais, ouais, ouais, mais... ouais mais, mais, Yes C'est son premier but de sa vie. Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est mon premier but. <rire> ouais, c'est mon premier. En vrai, je suis pas... T'as vu T'as vu, je suis arrivé, j'ai fallu le mettre, quand même. Ah, oh, ouais. Bon, ok, ouais, là, je cours de toutes mes forces. Je, je fonce de toutes mes forces ouais. Oh merde, dommage, dommage. Oh non <rire> C'est pour ça que je, je fais toujours ça du coup. Wesh Ah oh, ouais, c'est vénère Ouais, oh, il était pas mal hein, quand même Ouais, ouais l... Ok, c'est parti Allez Oh Dommage <rire> Comment t'es arrivé <rire> Ouais Allez c'est parti Bon on, on défend bien pour l'instant <rire> <Putain. rire> J'ai un merde. saut t'as vu, vu comment j'ai fait le saut <rire> ouais, ouais. Oh non laisse moi faire le putain Ah le bat, ah, le bat. Il m'a fallu hein quand même. Vous savez on rack à quelle heure là On rack à 23h25 C'est ça C'est ça C'est <rire> ça Après ils sont live et moi normalement en plus moi je dois être couché Star Moi je fais que les ronds Oh le bataille ils m'ont dit désolé salut vu quoi Dans le chat Ah ouais mais j'ai le MAIS NON Je suis là chier NON bravo. bravo Bravo bravo je... Je... Elle est où le... Elle est où la balle en fait Ah elle est là j'avais perdu OUI OUI OUI OUI C'est bon Non Putain on n'arrive pas à marquer là ce soir. Il reste une minute Ah oh, mais dans notre cœur on a perdu mec Ouais mais bon il y a une dernière réaction pour nous quoi tu vois Ouais on est nul après c'est normal on est nul à chier mec <rire> Mais merde ma... la balle <rire> Non. Après, un jour après j'ai fait euh, quand même, comme je disais à tout à l'heure, j'ai fait euh, deux games, la, la deuxième game de ma vie j'ai marqué que 8 buts. Mais non mais je rate même... la balle c'est incroyable <rire> 30 secondes. Oh, ok alors, merde. Oh <rire> ouais. <rire> <rire> T'as vu comme ils ont sauté. Oh j'ai touché la balle Mais merde. Ah Ah putain. Ouais c'est bon, fini. Bah, tant pis, GG. GG, -E, bravo. Bravo Orange. G -G Orange. Ouais bon bah je pense qu'on a fait une bonne game. Hein. Voilà je pense ouais. que... <rire> bah bon, ouais, je pense qu'on va continuer parce que bon ça Bon on va pas. faire une, une autre et puis voilà. Ouais ok les amis nous revoilà dans une autre game c'est ouais. parti. Ouais. Oh elle est pas mal aussi cette petite map. Ouais bah j'ai elle hein bon, je pense que c'est des merdes aussi hein, les, jeux... les gars qui jouent là Hop là NON Oh. Putain on était tous ensemble sur le... Ouais Sur la balle <rires> J'ai mon super boost J'ai prends là. Attends j'ai mon boost encore Attends attends attends Vas-y Il est où la balle et merde, trop tard. Putain, sa ta mère. Non Les ah merde, putain Barre toi, bordel <rire> Putain. C est, c est, c est, oui, oui, oui, c'est bien. Merde. J'ai une merde, comme je t'ai dit, j'ai une merde Merde, non. va pas sur le mur, hein, enculé <rire> Oh, j'ai bougé, euh, j'ai fait un sauvetage de ballon hein. Oh oui oui oui oui oui Marc Putain, trop tard NON Vas-y Attends. Elle est où la balle Elle de... est derrière. Mais wesh! C'est qui qui rejoint les matchs? Wesh. Mais je sais pas. Ah, c'est qu'il bug hein, mec. Il y a, il y a un mec. Il y a un mec qui bug. Oh, tant mieux. Moi il faut que je joue à la manette. mais après la manette c'est vrai que c'est plus facile à, à faire <rire> on va peut-être gagner sur cette match parce que si je gagne <rire> le goal... mais, mais ils sont deux hein. oh t'as vu comment j'ai fallu ouais. Ouais. j'ai encore un XP de sauvetage non. oh putain ouais. Je pense qu'on va faire des vidéos souvent, non Parce que c'est drôle. Ouais. Je essaye de te le voler. <rire> ouais, mais non. Mais mec, as, attends. T'as vu, vu ce qu'il a dit le geek ge ge vente J'ai essayé de te le voler, il a dit. T'as pas vu non Mais moi, je, je vois pas les mêmes trucs que vous. Hein. Putain, c'est bien, je, je vois pas ton message. Hein. Oh, le bâtard. Bien, bien. Et tu sautes, tu sautes, quand tu es sur le mur tu sautes. Ouais, t'inquiète. Tu vois, hop, tu sautes, tu es sur le mur, hop, tu te barres, tu vois. Elle est là, ok. Mais t'as vu, dit, putain, les bâtards. Ouais. C'est bon. Ok. Bon bah 30 secondes, ouais. Mais ouais, j'arrive pas à prendre la balle ouais, On est mort là, mec, on est mort. Ouais. Il y a 13 secondes. Mais ouais, je sais même pas où est la balle, mes skins. Allez là. Au revoir. GG.